Bonjour à toutes et à tous, sortez vos manuels page 35, on va voir l'économie de marché. Non, bien sûr, je déteste ça. On va plutôt parler de ce dont j'avais évoqué lors d'une précédente vidéo, à savoir les différents types de fantômes. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'un fantôme Eh bien, c'est assez dur à définir. Il y a beaucoup de noms très différents. Ce qu'on peut déjà dire, c'est que le mot fantôme, fantasme, fantaisie, fantasmagorique viennent tous du grec fantasma, qui signifie apparition. Et finalement, c'est un peu ça, une apparition de défunt qui revient entre les morts. Certains font peur, d'autres sont plutôt pitoyables et d'autres sont super sympas. Certains n'ont quasiment plus rien d'humain, alors que d'autres sont parfois très discernables de vraies personnes. Savez-vous que la peur de voir revenir les morts à la vie est une peur qui remonte à la préhistoire A cette époque, les hommes ont tout fait pour empêcher les morts de revenir à la vie. C'est pour ça qu'on a commencé à recouvrir les corps de terre et qu'on leur a fait leurs premières offrandes, avec des fleurs notamment. En effet, on a retrouvé pas mal de traces de fortes concentrations de fleurs, justement, dans des tombes préhistoriques. C'est ainsi qu'on a créé la tombe. Mais est-ce que ça suffisait dans le doute, on a commencé à les envelopper dans des draps bien serrés pour que les morts ne puissent plus bouger. Et c'est comme ça qu'on créa le linceul. Est-ce que ça suffisait hmm, Pas sûr. Du coup, on a mis les morts dans des boîtes bien fermées et on a appelé ça des cercueils. Enfin, histoire de prendre un maximum de précautions, on a mis une grosse pierre dessus, très lourde, et on appelait ça la pierre tombale. Ceux qui ont vachement surréagi à ce niveau-là, c'est les Égyptiens, avec carrément la pyramide. Là, ça commence à devenir très compliqué pour le mort de, de sortir de sa tombe. Et on peut être rassuré. Mais le doit-on vraiment Le plus souvent, l'existence d'un fantôme est liée au fait hum, que le défunt a encore quelque chose à faire en ce bas monde. Ça peut être une vengeance, ça peut être euh, parce qu'il a été victime d'une mort violente, ou encore que quelqu'un vienne lui apporter les derniers rites pour qu'il puisse reposer en paix. Ou même... Euh, des, des petites astuces qui donnent aux descendants, par exemple, le, le, la combinaison du coffre-fort. Sympa La première histoire de fantômes semble remonter à Pline le Jeune, au 1er siècle après Jésus-Christ. C'est en tout cas le premier témoignage écrit qui fait part d'une hantise. Je vous lis ça. Jadis, à Athènes, existait une belle maison qu'on considérait comme maudite. On y entendait des sons métalliques, un bruit de chêne, puis apparaissait le spectre d'un vieillard à la longue barbe et aux cheveux hérissés, doté aux chevilles et aux poignées de chêne qui l'agitaient. Les habitants des environs, fort effrayés, passaient des nuits blanches et des jours de terreur. Le quartier fut délaissé, la maison abandonnée, et finit par tomber en ruine. Le philosophe Athénodore a un jour vent de l'affaire et décide d'y passer la nuit. Il entend lui aussi les bruits des chaînes dans le silence de la nuit, mais au lieu de lever les yeux, il se concentre sur son travail et fait écran à ces bruits parasites. Le bruit se rapproche et s'intensifie. En se retournant, le philosophe voit alors l'apparition dont on lui a parlé, qui lui fait signe comme pour l'appeler. Athénodore demande au spectre un peu de patience et reprend son travail. Il le gère, quoi. Devant l'insistance du spectre, il prend la lampe et le suit. Tout à coup, le fantôme disparaît en plein milieu de la cour. Le philosophe marque l'endroit et, le lendemain, conseille au magistrat de creuser à cette place. On y découvre des eaux en décomposition, alourdies par des liens rouillés. Ces pauvres restes, une fois enterrés, la maison ne fut plus jamais hantée, puisque l'homme avait enfin reçu une sépulture conforme au rite. J'en profite, mais... J'ai une petite astuce. Euh, voilà, vous, vous prenez. Hein. Euh, si vous voyez euh, une scène où il y a eu des apparitions fantomatiques, où une personne a été assassinée, par exemple, euh, si vous voyez le fantôme de l'un ou de l'autre, de l'assassin ou de la victime, vous ne verrez jamais le deuxième. Voilà, c'est un petit tip ce que je vous donne. voilà, si... Pour vous. Parlons maintenant des différents types de fantômes. C'est ici le gros morceau, parce que même si on a déjà entendu plein de noms différents de fantômes, c'est finalement assez difficile de les différencier. Et bien ensuite, après cette vidéo, vous pourrez briller en société et passer pour la personne la plus chelou de la soirée, qui est aussi la plus cultivée en matière de paranormal, et c'est déjà pas mal. Commençons par le commencement avec... le fantôme. C'est le plus classique. Le fantôme a le même visage, les mêmes mimiques, et parfois les mêmes vêtements que la personne décédée. Donc, la même dégaine, et il peut parfois être un petit peu transparent, et vaporeux, luminescent. C'est le plus humain des fantômes, c'est souvent le plus sympathique, et il est souvent là pour aider. Ce qui n'est pas le cas du revenant. Le revenant, c'est donc celui qui revient, par essence, dans son milieu de vie. Il est souvent un petit peu plus dense, c'est-à-dire un peu moins transparent que les fantômes, ce qui donne souvent l'impression d'être devant quelqu'un de vivant. Il souhaite terminer une tâche inachevée, ça peut être une punition, une vengeance, une consolation, une promesse, ou simplement semer l'effroi. Cependant, lui, il n'a pas encore réalisé qu'il était mort, et donc il croit être encore en vie. Ce qui le rend souvent agressif ou effrayant, c'est son désespoir et l'incompréhension de sa situation. En soi, il n'est pas foncièrement méchant, mais il est dans l'état où vous pourriez être si vous vous trouvez dans une réalité qui, qui vous échappe. Comme dans un cauchemar, si vous préférez. Semblable, au revenant, il y a le mort-vivant. Alors, il est semblable au revenant sur beaucoup de points, le mort-vivant. Il ne faut pas le confondre avec le zombie, dont je reviendrai peut-être un jour dans une autre vidéo, mais un zombie, ça n'est pas un fantôme. Il a donc, le mort-vivant, le même rôle que le revenant, et souvent c'est assez difficile de distinguer les deux. Néanmoins, il est beaucoup plus en sanguinolant et parfois en putréfaction. Un vampire, un cadavre animé sont par exemple eux aussi des morts-vivants. Le truc pour le différencier le spectre et le mort-vivant, c'est toujours de se rappeler de cette dimension de décomposition. Mais par exemple, il ne va pas marcher lentement en gémissant comme un zombie. Nous avons ensuite l'âme en peine. Alors, L'âme en peine. Alors, l'âme en peine, ou bien l'âme errante, hein, euh, c'est un des fins qui est triste et c'est ça qui le caractérise euh, particulièrement suite à une tâche inachevée ou parce qu'il n'a pas trouvé le repos. On pourrait par exemple classer certaines apparitions de Banshee dans cette catégorie. J'ai fait tout un épisode sur la Banshee, donc n'hésitez pas. Moins connu nous avons les lémures. Rien à voir avec les lémuriens. Ce sont des âmes damnées qui ne peuvent trouver le repos suite à une mort tragique. Ils sont souvent très attachés à un bâtiment. Si vous voulez un exemple précis, je vous conseille le très bon film Crimson Peak de Guillermo del Toro, que j'ai personnellement beaucoup aimé. Par contre, vous attendez pas un film d'horreur, hein. c'est plus un film gothique dans le sens classique du terme. Bref, si vous voulez un exemple de Les Murs, il y en a un dans le film. C'est le dernier fantôme que vous verrez avant la fin du film. Parce que oui, il y a des fantômes, mais bon, ça c'est pas du spoil. Parlons ensuite du doppelganger. Je m'amuse à tout écrire parce que c'est très classe mais je vais rajouter la petite bannière en bas donc ça sert à rien, mais j'aime bien. Là, le doppelganger, c'est un peu plus délicat, puisque c'est un phénomène qui consiste dans la vision de son propre corps dans un double fantomatique. Cette hallucination est considérée en neurologie comme un phénomène autoscopique, c'est-à-dire un phénomène hallucinatoire où le sujet se voit lui-même comme un double ou certaines parties de son corps avec un sentiment d'angoisse et de confusion. On est donc dans une projection, ici, moins que dans une manifestation. Ça va, vous suivez toujours Eh bien, on va enchaîner avec le poltergeist et je parle comme si j'étais un forain. De l'allemand Polter qui signifie faire du bruit, et Geist qui signifie esprit, les poltergeists sont des esprits frappeurs qui sont souvent considérés comme des fantômes. Totalement invisibles, ils balancent des pierres, euh, frappent des murs, bousculent des meubles, font grincer des portes, cracher la tuyauterie, mettent le feu au rideau, inonder la salle de bain, pousser des cris, provoquer des vacarmes pas possibles, euh, des voisins terribles. Si votre téléphone sonne sans qu'il y ait personne au bout du fil, c'est peut-être qu'il y a un poltergeist. Ou alors un mec hypercriminé de l'autre côté. Dans les cas les plus balèzes de poltergeist, on a des ampoules qui explosent, des clous ou des pierres qui volent à l'horizontale, ou carrément des meubles qui l'évitent. C'est jamais au bon moment où il, a, il évite, parce que si, pour aménager la cuisine... Bref. Cependant, ce genre de manifestation peut parfois s'expliquer de façon rationnelle, par exemple par des rivières souterraines ou des éléments magnétiques. Mais pour ce qui est des cas inexpliqués, il y a un point commun qui est assez troublant. C'est que dans le lieu où il se passe ces manifestations, il y a très souvent un adolescent ou une adolescente qui ne va pas pas bien. Est-ce que ces esprits sont là pour dire aux autres l'état de cet adolescent Ou est-ce que c'est une force psychique qui s'exerce Impossible à savoir. Nous avons aussi l'ectoplasme. Alors hop, j'allais oublier un S. Donc nous avons l'ectoplasme. L'ectoplasme n'est pas un fantôme. C'est un phénomène actif quand un médium entre en transe. Le médium fait alors sortir de lui une vapeur ou une substance immatérielle, parfois décrite comme visqueuse ou gluante, ou bien un genre de glaise molle, euh, avec une couleur qui va du gris au blanc. Il a parfois été dit qu'il y a des points lumineux euh, dans l'ectoplasme et que, hum, en pleine lumière, ça détruit l'ectoplasme et ça le détruit. Cette matière psychique sort de la bouche, de l'oreille, ou même de la peau euh, du médium. À la fin du 19 e siècle, des spirites prétendent avoir réussi à photographier certains de ces ectoplasmes. Or, ils apparaissent souvent comme des parties du corps, et du coup c'est pour ça qu'on a cru bon de le, les mettre dans la catégorie fantômes. Mais en soi, ce n'est pas des fantômes, puisque ce n'est pas des revenants et que c'est une projection physique de quelqu'un de vivant. Par contre, j'attire votre attention sur le fait qu'il y a de prétendues photos de ces ectoplasmes que je vous conseille de beaucoup aller voir, je vais vous en mettre quelques unes, parce que c'est incroyable, dans le sens où c'est particulièrement mauvais. Parfois certaines photos sont assez impressionnantes pour l'époque, on se dit « ah bon, euh, bon, je peux douter éventuellement ». Par contre, il y en a d'autres, c'est littéralement des draps, des marionnettes, c'est vraiment hyper cheap, c'est génial, c'est un bijou de créativité, et j'aime bien voir la tête de sérieuses des gens qui ont, qui ont fait ces photos, c'est formidable. Le descriptif de ces différents types de fantômes pourrait être bien plus long si j'englobais les différents types de fantômes qu'on a à travers le monde. Voulant faire simple, j'en ai sélectionné que deux, dans le Japon et dans l'Inde. Commençons avec le Japon et... hop Il me reste encore un peu de place... le... Yokai. Alors, il y a une très grande variété de Yokai. Dans le folklore japonais, c'est souvent un terme générique qui englobe tous les monstres et les êtres surnaturels. Cependant, la plus grande majorité sont plutôt des esprits malicieux et assez taquins. Il y en a des particulièrement barrés comme des particulièrement flippants. Il y en a un qui ressemble à un parapluie et il y en a d'autres qui évoquent plus des dames blanches. Les Yokai portent euh, chance ou malchance et ont souvent des attributs d'animaux comme le kappa qui ressemble à une tortue avec un moitié-trou dans la tête, voilà. Cependant, certains ont des silhouettes très humaines et des préoccupations qui les rapprochent davantage des fantômes. Mais contrairement aux fantômes, les yokai sont particulièrement forts pour la métamorphose. On ne sait jamais vraiment quand on est face à un yokai. En Inde, nous avons le boot. Alors le Bhut, c'est le fantôme d'une personne décédée. Dans la mythologie hindoue, ces fantômes varient en fonction de la région et la communauté dont ils sont issus. Mais en général, ils sont perturbés et impatients, à cause de ce qui les empêche de progresser. Ils ne peuvent pas arriver au nirvana, à l'enfer, au paradis. A noter qu'ils adoptent systématiquement une posture qui est conséquente à leur mort violente ou bien à l'absence de rites funéraires. Je sais pas le faire, je sais pas. Voilà, ça c'était la grosse partie sur les différents types de fantômes. Mais vous allez probablement vous demander, qui peut voir un fantôme Eh bien, n'importe qui. Cependant, jadis, on pensait que ceux qui voyaient les fantômes étaient des tyrans, des êtres malfaisants, des sorciers, des assassins, etc. Ou, truc de fou, les enfants nés un dimanche. Donc si vous êtes nés un dimanche, il y a quelques années, ça aurait pu jouer en votre défaveur. J'ai aucune idée d'où ça vient. Mais qu'est-ce qui fait qu'un lieu plutôt qu'un autre, est hanté. Hanté genre euh, bou ou pas euh, hanté... Euh... Elle est rigolote, hein Moi, ouais, je sais. Eh bien, tout simplement parce qu'il s'est passé quelque chose de dramatique et de violent, mais ce n'est pas forcément toujours ça. En effet, certaines régions du monde semblent beaucoup plus riches en lieux hantés. Eh bien, ça, ça trouve son origine dans le fait que ces lieux se trouvent souvent sur des zones géographiques un peu particulières, avec des sources, des failles, des entrecroisements d'ondes magnétiques, de radioactivité naturelle, volcanique, etc. Voilà donc pourquoi l'Irlande est une région avec pas mal de mythes et légendes, de fantômes et de mystères non élucidés. C'est dû à sa géologie. Voilà ce qu'il en est pour mon petit tour d'horizon très simplifié des fantômes. Si vous voulez faire durer le plaisir, figurez-vous que je travaille sur une vidéo pour la chronique des arcanes où je vais vous raconter des histoires de fantômes. Lorsque la vidéo sera terminée, le lien apparaîtra ici, ou dans la description, ou bien ailleurs. Ça dépend de sur quel support vous regardez l'épisode, je ne sais pas, donc... Euh... Mais, n'hésitez pas Je vous laisse avec une citation que j'aime beaucoup, et que je ne pouvais pas me permettre de louper. « N'est pas mort, celui qui a jamais d'or, avec le temps, peut même mourir la mort. » Howard Philip Lovecraft, L'Appel de Cthulhu. J'ai réussi à le placer. <rire> J'espère que là j'arriverai à faire mon effet de disparition, parce que sinon ça va être un peu. un peu moisi. Alors. Hop, hop, hop. Pop, pop, pop, pop, pop, pop. Dans la situation suivante, je suis face à un ectoplasme, un fantôme, un revenant, Patrick Sébastien.